Bonjour, je vous présente moi, Achille, enfin en sixième, en roman de la sélection du prix de la Vachkili 2023. Euh, il a été écrit euh, par euh, Mime et par Benoît Bajon, euh, paru aux éditions en manière jeunesse et avec des illustrations de Zelda Zonk. C'est un roman pour affronter avec humour, la rentrée en sixième. Alors Achille a 10 ans et il a beaucoup d'enthousiasme il rêve de devenir un super-héros, alors la sixième, de toute façon, ça lui fait même pas peur. Et en plus, à la rentrée, il se rend compte qu'il est dans la même classe avec son copain Ryan. Donc c'est son meilleur ami, donc voilà, tout commence très bien pour lui. Malheureusement, assez vite, quelques mésaventures vont entacher sa bonne humeur. Ryan se fait des nouveaux amis, il le délaisse donc. Ses profs ne comprennent pas toujours les intentions d'Achille et croient du coup qu'il est vraiment très insolent. Achille est harcelé par un groupe de troisième, les Brutos, et la CPE est terrifiante. Euh, bref, enfin, cette rentrée va se transformer très rapidement en véritable cauchemar. En plus, Achille va tomber sous le charme de Lara, et alors là, franchement, il va y avoir des émotions qui vont vraiment le chambouler, et il ne comprend pas très très bien ce qui lui arrive. Achille, c'est un garçon qui est très attachant, il est plein de vie, il est naïf, il a une imagination débordante, ce qui va le conduire quand même à se retrouver dans des situations très délicates. Je vais vous lire un petit extrait. Donc on est à peine quelques jours après la rentrée. Mardi 13 septembre, je le savais, la prof de maths n'est pas commode. Elle m'a collé quatre mots dans mon carnet, en moins d'une heure, parce que j'avais oublié mes affaires. Elle a d'abord vu que je n'avais pas mon livre, ça l'a gacé, elle a mis un mot. Évidemment, après, elle a demandé mon cahier, puis mon compas, et bref, ça faisait déjà trois mots. Donc, comme je suis un type sympa et compréhensif, j'ai voulu lui rendre service. « Madame, je vais vous faire gagner du temps. Le mieux, c'est de me mettre un seul mot pour tout, parce que j'ai oublié toutes mes affaires de maths. » Comme elle a fait une drôle de tête, j'ai ajouté « Enfin, c'est vous qui voyez, je dis juste ça, « Parce que ça va vous obliger à faire beaucoup de mots pour les guerres, le rapporteur, etc. »« Pas la peine de faire la liste, si ?» Du coup, elle m'a collé un quatrième mot, parce que j'étais insolent. Alors que je lui filais juste un coup de main. Ça m'apprendra à être serviable. Le pire, c'est qu'elle m'a fait envoyer, faire viser tous ces mots par la CPE. Ça m'a donné l'occasion de rencontrer Madame Riant en tête à tête. Mais bon, ça n'a pas été une vraie partie de plaisir. Donc voilà notre Achille, un peu, un peu face, à, face à cette nouvelle rentrée euh, dans un nouvel environnement, un nouveau collège, voilà. Il est, euh, dans ce, ce, ce petit roman, on aborde plein de, plein de thématiques euh, différentes euh, qui, qui, qui abordent vraiment les changements euh, de la rentrée en sixième, les, les difficultés que peuvent ressentir les enfants, euh, les parents qui veulent donner plus de responsabilités, les profs avec des caractères forcément différents, plein de profs différents, les nouvelles amitiés, euh, les ruptures aussi signe d'amitié, le harcèlement, les nouvelles règles du collège. Euh, je vais vous lire un petit extrait de Achille le, le soir de sa rentrée, quand il rentre à la maison, qu'il est chez ses parents. « Je suis quand même en sixième, fini de rire. Maintenant, j'ai des responsabilités. » D'ailleurs, maman a dû s'en apercevoir parce qu'elle s'est empressée de me le faire remarquer. Dis Achille, maintenant que tu as un sixième, tu peux débarrasser la table. Une fois que tu as fini le goûter, non. Euh, sûrement pas, non. Elle a enchaîné comme ça toute la soirée. En sixième, on peut monter sa pile de linge tout seul dans sa chambre, il me semble. Mettre le couvert sans que les parents le demandent. Et puis quoi encore? Et puis. Les sujets, tous les sujets, y sont passés, du ménage à l'hygiène bucco-dentaire. Bu on prend des initiatives, comme mettre un coup d'éponge sur le rebord de la baignoire. A-t-elle continué Moi, dès la sixième, je passais l'aspirateur dans ma chambre. Tu ne crois pas que quand on est au collège, on se brosse les dents spontanément avant d'aller au lit Sûrement pas. Bon, j'avoue que ça m'a un peu agacé, surtout que Fred, mon beau-père, bon en a ajouté une couche. Le grand changement pour moi en sixième, c'est que je suis mis à donner un coup de main à mes parents. Ça me faisait plaisir en fait. Je faisais les courses de temps en temps. Je changeais les draps de mon lit, ouais, mon œil. En fait, c'est des petites illustrations. Donc on a la maman qui parle. Et puis les petits, les petits commentaires d'Achille à chaque fois. Donc mon œil, sûrement pas. Et puis quoi encore voilà, C'est la petite touche humoristique euh, euh, du roman. Euh, donc il continue. « Je crois qu'il va être nécessaire de recadrer les choses. Ma mission au collège est claire. Il s'agit juste de sauver l'univers. » Et ce serait bien que maman et Fred en prennent conscience. Mon objectif de l'année ne peut pas être de passer l'aspirateur ou de faire les vitres du salon. C'est une question d'organisation. À, à la rigueur, on pourrait se répartir les tâches avec Sidonie, ma presque sœur, la fille de Fred. Vu qu'elle n'est pas censée voler au secours de l'humanité tous les quatre matins, elle a plus le temps pour aider les parents. Il faudra que je lui en parle le week-end prochain, quand elle sera à la maison. Ce qui m'a beaucoup plu dans ce petit dans ce roman, c'est que dans euh, Achille, euh, moi Achille enfin sixième, c'est que c'est écrit sous forme de journal, avec euh, beaucoup d'humour, euh, le ton humoristique d'Achille, ce qui fait que c'est un roman vraiment très dynamique et très vivant.